salut Dédé, j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel aujourd'hui petite intervention sur le frelon asiatique mais attention petite surprise en fin de vidéo allez je m'habille et je vous dis à de suite allez c'est parti pour le combat vous allez voir cette petite nuit de frelon asiatique qui est située. Juste devant l'entrée d'une maison, et vous allez voir qu'il y a une particularité il y a un tout petit nid à côté, mais il y a une surprise après. Là, le petit nid, donc on va traiter. On va aller voir le petit, s'il y a quelque chose, mais à mon avis il est vide. On mmh. a attaque de Follon. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de la moindre. Bon. bon, vous voyez, petit nid sur façade maintenant je vais plier l'échelle et je vais vous montrer la surprise donc je vous dis à de suite Allez, je suis sur la toiture de la maison je vais essayer de vous montrer la surprise je regarde où je marche d'après le propriétaire il y aurait quelque chose au niveau de cette cheminée on va jeter un coup d'œil. Apparemment partirait sur un nid de frelons européen. J'ai repéré où il était, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Mais c'est pour vous dire que quand même, le client est gâté. Un nid de frelons asiatiques à l'entrée, un nid de frelons européens dans la cheminée. Les frelons sortent blanc, c'est que je les ai touchés. Donc d'après le propriétaire, il y aurait peut-être encore autre chose. Donc on va aller voir ça sur une autre cheminée. Voici de l'activité. et j'ai l'impression que c'est oui il y aurait un nid sur cette cheminée aussi donc on va les contrôler donc on est sur un deuxième nid de plan européen décidément il est gâté le propriétaire tout ça pour le même prix donc pareil traitement en poudre On doit voir si ça monte. La viande en y monte quand même. Voilà, trop longue d'encre. Il n'y a que de mieux toucher. Bon voilà les dédés. petite intervention euh, pas mal quand même On a eu droit à un nid de frelons asiatiques avec un tout petit nid juste à côté Et deux nids de frelons européens dans les cheminées Allez j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt les dédés.